Non, pas ce matin, laissez-moi dormir tranquillement là. Hmm. Enfin la paix. Doubo Dadan. Ah Purée, tu m'as fait peur, franchement, boss. Dadan, on a vraiment danger sur so Isdalon.